Hey J'ai monté une guilde il y a un mois maintenant, avec un principe de hiérarchie à plat et en faisant au mieux. Si t'es curieux de savoir comment ça se passe dans les coulisses et de voir comment on raid. Et je vais t'expliquer pas mal de petits trucs autour, de de trucs qu'on met en place, de liens, de documents que tu peux également potentiellement reprendre dans ta guilde. Si t'es curieux, bref, c'est maintenant. Dans un premier temps, pour te mettre dans le bain, je vais te montrer un petit aperçu de comment ça peut se passer en raid. Donc là, c'est pris sur Franche point Donc actuellement, on est 8 sur 10, donc on l'a tué, voilà, on a tué Franche. point Et ça donne un petit aperçu de voir comment ça se passe rien que le raid en raid. Let's go, je te rattrape juste après. Bait sur maintenant. On n'oublie pas le HTT de Juan Carlos, c'est une 45. Dans 5 secondes, on va se faire repousser ici. Sur cac. Et on se spread. Spread. Vous avez de la place, les cacs. Hein. Les casters, à partir de là, vous allez tous sur le pilar 2. Dès que c'est fini, sur le pilar 2. On a les doubles infusions, on a le SLT de Crapé, on a la VE 2 Fimi et on a les CD de Jiou. C'est parti. Soak 1. On fait bien gaffe, tous les saucs sont faits. Sauve 2. Et excellent, on va se faire repousser ici. On trouve son partenaire et on se spread. monte bien 20. On est spread. Avec les équipes, on a crappé et on a bam On a deux healers avec les équipes. Vous faites attention, deux healers avec les équipes. attention bien au niveau des tanks. On est spread. C'est bien assez l'idée d'affiché, hein. mets bien ton ancestral shift, crappé là-dessus, bait sur les équipes maintenant. On va se faire repousser. Et on se spread. Si vous êtes bas en vie, c'est un bonbon démo. Si vous êtes bas en vie, c'est un bonbon démo. Sinon, vous vous mettez rien. On va arriver sur le pilar 3. Sur le pilar 3, il y aura le SLT de la part de jean carl Il y aura le mot de salut de la part de Orly, Espris, la VE et Warc, le cri de ralliement. C'est parti on est très bien ici, Continue. Orly, euh, un bon bon Orly, stop Soak 1 Soak 2 Faites bien gaffe au Soak On ira vers la grille les casters, vers la grille les casters, oubliez pas On va se faire repousser On trouve son partenaire et on se spread, chatteille, une, une potion de soin Bon, ça, ça donne un petit aperçu de euh, comment ça se passe directement dans un raid. Après, euh, je commence à RL, donc c'est pas un truc sur lequel j'ai encore énormément d'expérience, mais je vais essayer de me renseigner quand même beaucoup, de façon à faire ça le plus clean possible, que ce soit en strat à l'avance, ou simplement en termes de raid leading. Ce qui nous amène à, du coup, comment est-ce qu'on prépare les raids Bon, c'est simple, on est des gros fanboys, hein. je consomme des heures et des heures de contenu PVE et PVP par jour histoire de me renseigner, d'apprendre et d'être le meilleur possible et également de pouvoir partager des trucs assez sympas auprès de vous et puis également auprès euh, du coup maintenant désormais de la ville depuis que j'ai une ville. Enfin, depuis que je gère ma guilde, voilà, j'essaie de partager un maximum d'infos. Bref, du coup, en termes de préparation de raid, hmm, j'aime bien aller sur les vidéos. Où vous regardez un petit peu les kills de de Echo et de Limite, évidemment, les deux grosses guildes World First. Donc, déjà, on peut choper pas mal d'infos en regardant comment ils amènent ça, quels sont les calls faits, quelle était la strat. Mais évidemment, euh. Bon, suivant le monde en est dans le palier, on va pas se mentir, si on n'est pas des raiders world first, il y a déjà un bon paquet de nerfs qui ont été passés sur le raid, et du coup c'est également intéressant d'aller checker un petit peu d'autres sources d'infos. Alors heureusement sur Youtube en anglais il y a quand même beaucoup beaucoup de sources, et grosso modo après au niveau des logs on peut obtenir plein d'infos. Donc mon but c'est dans un premier temps d'aller choper un peu toutes ces infos avec les personnes qui ont envie, euh, qui viennent participer, qui viennent checker les vidéos, qui viennent partager leur avis, voire simplement des connaissances qui ont déjà fait le raid et qui viennent nous aider à le faire. Ça également, on va pas se mentir, ça aide également énormément. Sachant que le but, c'est qu'au prochain palier, on envoie une sauce max. Là, pour l'instant, on est sur la construction roster, mais on va quand même aller finir ce palier sur la première extension de Shadowlands. Une fois que la strat est établie, ça nous amène à ce document-là, qui est le document qui nous sert pour la partie healing. Alors grosso modo, c'est un template qui a déjà été mis à disposition et qui est utilisé par de nombreuses guildes, qui permet en fait d'avoir les timers des différents boss, et en plus, tu as déjà plein de sorts qui sont rentrés à partir de la base de Wedd, etc., qui te permet de juste avoir une petite drop-down et dire quel est le nom de ton joueur que tu veux mettre et quel cooldown majeur tu veux mettre. Par exemple, ici, c'est pour Donc Point, tu à être sur une vidéo où on parle un petit peu de Fange Point, restons sur la thématique Fange Point. On sait qu'il a des timers fixes, c'est-à-dire que peu importe le DPS qu'on va lui mettre à Fange Point, il va faire tout le temps les mêmes compétences dans mes bords. Bon, c'est plutôt pratique du coup en point de vue de healer, donc on peut très bien dire que par exemple sur le premier cri, dès qu'on poule, on va mettre un HTT, les ailes de J.U. et pouvoir le pouvoir de 20 de J.U. Bon, tout ça c'est parce qu'on va le récupérer Pillar 4 et qu'on a vraiment envie d'avoir le 20 tir du PAL et euh, ses grosses ailes et ses dégâts sur le quatrième ème pylône. Mais outre ça, on sait par exemple que chacun, des.. Euh, sur la plupart des raw, en fait, on va pouvoir mettre un spirit shell par minute. Spirit shell, c'est le cooldown d'une grosse minute du prêtre discipline qui fait des grosses absorbes sur tout le monde, grosso modo, hein, pour la faire simple. Et du coup, on sait très bien qu'on va pouvoir définir ça. Donc on va dire par exemple, à 0.35, c'est le spirit shell de Bam, à 2.55 aussi, 1.45 aussi, 4.05 aussi, etc. Donc ça, on sait qu'on va le couvrir avec des CD et on va en fait faire en sorte de couvrir toutes les compétences en mettant les CD les plus appropriés possibles. Par exemple, sur les pylônes, qui s'appelle Aidful Gaze, on sait très bien que ça va charger et que ça va être un pilar. Et au pilar, on va avoir des sauts à faire. Donc il y a déjà une notion où le groupe va devoir être proche, va devoir être paqué, bon, plus ou moins. Mais du coup, on va avoir pas mal de gens dans une zone. Donc c'est un excellent moment pour mettre tout ce qui est SLT au niveau des chamans, donc SLT1, le SLT de l'autre chaman, que ça va être la barrière au niveau de notre prête-discipline. Et petit à petit, le but, c'est d'essayer de couvrir avec un maximum de compétences de healing, le raid. Donc on prépare ça à l'avance, boum, on a notre plan de bataille, on fait une soirée, on vérifie si la strat a besoin des ajustements, on vérifie si le healing a besoin des ajustements après avoir fait 2 à 3 heures de tryhard, et let's go. Généralement, on retourne, revient dessus, on fait 2-3 petites modifs suivant ce qu'on a vu, et généralement, ça roule bien, et on part sur le don d'un boss. Et niveau gestion du roster, d'ailleurs, on recrute toujours, donc si t'es un healer ou si t'es un caster, n'hésite pas à aller postuler, il y a encore de la place, donc tu as le lien juste en bas sur AlterTime, tu veux écrire ton petit ticket, tu racontes un petit peu ce que tu veux, et il y a des personnes qui vont venir s'occuper de toi. Donc, au niveau de la gestion du roster, on a un roster, voilà, comme tout le monde, hein, avec des gens, avec des tanks, il y a des trucs comme ça, et on utilise le site WoEdit, qui est un site externe, qui est plutôt très sympa pour ça, parce qu'il permet plusieurs choses. Donc typiquement déjà t'as une fonctionnalité de calendar, donc déjà t'es bien un site, t'es pas via le jeu, donc t'es pas obligé de te connecter forcément sur ton bon perso etc, etc, etc, enfin bref c'est super pratique et en plus du coup tu peux aller sur des événements, on va prendre par exemple ici le dôme de fange si on veut et tu peux voir du coup qui est dans ton roster tu peux choisir qui tu veux retirer ou pas les gens peuvent s'inscrire à des événements mais en plus tu peux gérer ça boss par boss, tu peux très bien dire par exemple sur le conseil je vais faire une compo différente, donc vous pouvez vous inscrire sur les boss que vous avez envie de faire dans la soirée ou que vous êtes disponible pour faire et du coup tu peux également faire ta composition en fonction du boss, donc typiquement des fois ça arrive que euh, bah, dans ta soirée t'as un boss le fais à 3 healers et l'autre tu le fais à 5 healers derrière. Et ben au moins les personnes savent déjà sur quel boss elles peuvent être prises ou pas et il n'y a pas genre je vais en accepter 22, etc. Tu peux gérer cette problématique là. En plus c'est déjà réglé par tank, heal, melee, range et en plus comme tu peux le voir à droite là sur cette partie là de l'écran t'as également déjà tous les buffs que t'as directement dans ta compo. Donc par exemple là sur cette compo là on n'avait pas de rogue, on n'avait pas de monk donc on n'avait pas les 10% de un speed du manque et ça c'était terrible. On n'avait pas le buff de 5% de dégâts et on n'avait pas de DH en plus. Donc on n'avait pas la darkness du DH Et donc tout ça, et on avait tout le reste mais non Donc tout ça c'est indiqué directement à droite Grâce à, grâce à ce site et honnêtement c'est super pratique L'idée évidemment au niveau du roster à l'habituel, c'est de faire en sorte que tout le monde Puisse jouer et qu'on puisse également Jouer les soirs où il bah, y a des absents Donc d'avoir une rotation au niveau du roster Et la dernière partie C'est probablement la plus importante C'est avoir un groupe soudé qui a les mêmes objectifs donc euh, bon tu dois le savoir hein, si tu me suis un petit peu, si tu suis un peu la chaîne tu sais à quel point j'aime Tryhard, à quel point j'aime l'opti à quel point j'aime avancer dans le jeu, à quel point voilà, je kiffe tout ça et j'aime me renseigner sur beaucoup de choses donc évidemment je recherche également des personnes qui, qui ont envie également de ça donc qui ont envie de s'investir, qui ont envie de tester des personnages et d'avoir le roster le plus sexy possible d'un point de vue de raid pour 9.1, donc ce qu'on va faire c'est qu'évidemment bah, même au niveau de la chaîne de toute façon tu vas en avoir plein de euh, qu'est-ce que ça donne les classes sur 9.1, on va construire un roster qui est le plus sympa possible où les gens vont choisir s'ils ont envie de s'investir sur tel rôle ou tel rôle à partir de nos besoins et pas à partir de ce qu'ils ont envie de jouer de base parce que je pars du principe que de toute façon généralement si tu t'es un raider t'as envie de jouer avec ton raid, tu veux pas jouer pour toi, t'as envie de faire un truc cohérent ensemble, un objectif commun, c'est d'ailleurs ça qui fait que bah t'es pas frustré quand tu joues pas parce qu'au final tu prends l'objectif commun et t'as envie de mettre ta pierre à l'édifice. Il y a ça, et sinon on passe beaucoup de temps sur euh, Discord, donc il y a un Discord actif avec des personnes qui font du MM+, des personnes qui font du PVP, des personnes qui font euh, voilà, diverses activités et qui vont simplement chill et discuter du raid et du coup qui leur permet de progresser ensemble. où Il peut y avoir des petites sessions où les personnes vont échanger, regarder leur log, on va voir des trucs, de toute façon à ce qu'on puisse tous s'améliorer, et donc ça c'est une partie vraiment super importante, c'est l'humain et comment on se tire tous vers le haut. Voilà, c'était une petite vidéo pour te parler un petit peu de la guilde du projet Parce que je t'avais déjà fait une petite annonce pour te dire Hey, je monte ma guilde Donc je trouvais ça intéressant de voir un petit peu euh, Comment ça a évolué un mois après Donc ça c'est uniquement pour la partie raid Je vais également te faire une vidéo sur la partie PVP Notamment avec du RBG et compagnie Et également au niveau de la chaîne Grosso modo, ce que tu vas voir beaucoup Ça va être des contenus à partir de 9.1 Les guides, je vais peut-être en faire encore quelques-uns Sur 9.0.5 J'ai pas mal hésité, par exemple je me suis beaucoup entraîné En voleur assassinat le truc qui m'a fait un petit peu ralentir, outre le fait qu'il euh, y a eu des mismacs de dispo avec pas mal de gens au final avec lesquels il m'a dit oui pour les guides, mais au final bah les joueurs ne jouent plus trop parce qu'ils ont fini leur 10 sur 10, etc. ceux que j'avais contactés. Il y a aussi le fait que euh, bah le gameplay risque de changer avec 9.1, et donc au final être opti, euh, là maintenant, avoir un guide maintenant, alors qu'on est en fin d'extension et que potentiellement il va y avoir des changements sur les builds, sur les optis, sur les gameplays des classes, Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup Je suis plus ou moins mitigé. Sur des classes comme le voleur assassinat, je pense que ça va quand même valoir le coup que je te fasse un petit guide. Parce qu'au final, le gameplay n'a pas vraiment changé. Et je pense pas qu'ils vont changer le core design de la classe. Mais en attendant, de l'opti pur sur certaines classes, je pense que c'est un petit peu moins intéressant tout de suite. Donc ça reviendra en temps et en heure. T'en fais pas. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire quel est le type de contenu que t'as envie de voir, qu'est-ce qui te chauffe à voir. Et me dire qu'est-ce que t'en as pensé en commentaire dans la vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. Et oublie pas, il y a encore de la place si t'as envie. Ciao